Hello, bonjour à tous. <rire> Qui est là J'ai bien l'habitude qu'on a pris depuis le dernier euh... <rire> mois. Merci Guy. J'ai bien l'habitude qu'on a pris depuis euh, la dernière fois de commencer à... par me dire euh, où est-ce que... Est que vous êtes, d'où vous êtes connecté. Bagneux, Dunkerque, yeah. Bruxelles, Rennes, Blois, Paris. Oh. <rire> Hello Katia. Montpellier, pour Daniel, Bruxelles depuis mon salon, oui, on reconnaît bien Sonia, reste en confort, <rire> Gilles Arcueil, bien. Donc, on est un peu partout, il y a même de l'international. Hello Olivier, je suis très heureux de vous retrouver pour euh, cette demi-heure sur la peur, avec en plus 47 inscrits en amont de euh, la démarrage, je ne sais pas combien vont finir par se connecter, mais 47 inscrits pour mon petit monde, c'est un record, ce qui prouve que le sujet est vraiment euh, utile pour tout le monde. Et évidemment, dans le contexte actuel, euh, avec, euh, le, entre le Covid et les attentats terroristes un peu partout en Europe ou ailleurs, c'est sûr qu'on est bien euh, servi pour tout ce qui est de la peur et des angoisses. Et puis, il y a les peurs du quotidien. Moi, par exemple, euh, euh, j'ai... Euh, vous le savez peut-être, j'avais des problèmes de connexion chez moi, donc j'ai commencé par aller dans un endroit, euh, dans, une, dans une grande ville qui est à côté de chez moi. Et puis ce n'était pas confortable, je n'étais pas chez moi. J'avais envie d'un lieu à moi et en même temps, eh ben, j'avais cette peur de oh là là, mais on va investir alors que j'ai déjà beaucoup investi depuis le début du Covid. Qu'est-ce qui va se passer après Est-ce que c'est une bonne idée d'investir en temps de crise Oh là, là, là, là. bref. J'ai euh, fait plusieurs choses que, dont je vais vous parler d'ailleurs dans ce webinaire. La première, c'est que j'ai analysé, évidemment. Je me suis dit, bon, euh, le, le, la location d'un appartement dans le petit village à côté de chez moi, ça coûte combien En l'occurrence, ça coûte 200 euros par mois. Donc, on va se calmer sur des angoisses d'investissement. De, de, Et puis, euh, j'ai vérifié aussi combien de temps il fallait que j'y reste. En gros, si euh, mon business se casse la figure, eh ben, est-ce que je peux couper cette charge tout cela est possible. Et puis, euh, ça a commencé donc à, à se régler. Dimanche, c'est-à-dire il y a deux jours, j'ai euh, visité le, cet appart, je l'ai loué. J'ai euh, fait beaucoup d'investissements hier pour avoir euh, un début d'installation propre. Et euh, dans la foulée, j'ai commencé à activer une nouvelle peur euh, qui est euh, « Oui, mais euh, ça ne va pas être parfait. Qu'est-ce que vont penser les gens ?» Ils vont se dire que c'est bricolage. Rebelote, là j'ai appliqué une autre technique dont je vais vous parler, c'est que je vous le dis. Et évidemment, de en avant si vous pensez que c'est bricolage, vous saurez pourquoi. Et tout ira bien. Il n'y a pas de raison que les gens qui viennent ici aient une envie euh, particulière de me péter la tête. Euh, oui, j'ai un très grand bureau parce que j'aime bien avoir de la place. <rire> Alors, euh, dans ce que je viens de vous dire, euh, dans l'exemple que je vous ai donné, n'est pas neutre, c'est que j'ai appliqué à certaines choses que je viens de vous dire. La première, c'est est-ce que si tu peux ou est-ce que c'est un dérivé de la peur, une maladie de la peur, une angoisse, c'est-à-dire une peur qui n'est pas fixée sur un objet réel. Et comment est-ce que je sors d'une peur ou d'une angoisse En l'occurrence, là, je passe par la verbalisation et l'appel à la collaboration. C'est-à-dire, je vous dis, est-ce que euh, vous, euh, vous vous êtes OK avec moi Est-ce que euh, vous, si vous avez des, euh, des remarques à me faire là-dessus, ben dites-le moi. Si vous avez des idées sur comment décorer tout ça, donnez-les-moi, je suis preneur. Le plan pour aujourd'hui, euh, on va commencer par des basiques sur la peur, parce qu'il y a énormément d'idioties, de, de, de, vraiment je n'ai pas d'autres mots, d'erreurs qui sont faites à propos de la peur. Ensuite, on va voir comment en faire un bon usage, une alliée. Et enfin, on va causer des maladies de la peur, en particulier euh, des inquiétudes, les angoisses et les phobies. C'est un programme extrêmement riche et euh, c'est un sujet, le nombre de personnes inscrites à ce webinaire le prouve, qui est un sujet qui... Euh, touche, qui intéresse, qui patiente. Donc, j'ai deux propositions à vous faire. Première proposition. Euh, je vais, à l'issue de ce webinaire, vous envoyer à tous un mail dans lequel il y aura un lien où vous pourrez connecter, si vous ne l'avez pas déjà fait en le rencontrant sur ma plateforme, vous pourrez connecter à un doc de, si je ne dis pas de bêtises, 24 pages euh, sur, que j'ai écrit il y a quelque temps, sur peur, angoisse, phobie. Donc, vous aurez beaucoup de matériel là-dedans. Deuxième proposition, toujours dans ce mail, je vous enverrai un lien. Euh, J'ai eu cette idée-là, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est une bonne idée. Euh, je vais vous envoyer un, un, un, un lien pour euh, un webinaire de mise en pratique où on parlera de vos cas, de vos situations la semaine prochaine. Euh, ce webinaire euh, donc, sera particulièrement dédié à ceux qui sont venus ici et qui du coup, euh, qui ont participé à ce premier webinaire et qui du coup pourront euh, avoir aussi lu le document et avoir commencé à réfléchir à euh, toutes euh, les situations dans lesquelles ils éprouvent peur ou angoisse et ils auraient des questions sur comment sortir de tout ça. Valérie et Hélène sont chaudes patates sur mon idée, c'est cool. <rire> ça en fait déjà deux qui peut-être seront là mardi prochain. Les autres continuent à me dire, Yolène aussi, Lucie aussi. Passage à la pratique. Bon, super, parce que euh, euh, c'est moi qui ai décidé de faire des webinaires de demi-heure, mais je reste souvent avec une petite frustration. <rire> mais donc là, par exemple, par rapport à la peur, ben, je me suis dit voilà comment je vais gérer ma frustration. Alors, le BA, ouais, c'est bon, il y en a plein qui n'ont même <rire> pas peur, dit Christophe. Euh, il y en a qui disent qu'ils sont chauds, euh, par exemple Guichy. Alors, euh, les, le BA, les basiques de la peur, première chose, les mauvaises idées, les, les, les, les, euh, les, ouais, les, les phrases qui traînent à propos de la peur. Peut-être avez-vous déjà entendu que comme la colère, la peur est mauvaise conseillère. Euh, que c'est une émotion négative, alors qu'il n'y a pas d'émotion négative. Il n'y a que des émotions agréables ou désagréables. Ça n'a rien à voir. Euh, ensuite, que c'est une émotion qui nous bloque. C'est exactement le contraire. C'est une énergie qui nous permet de faire quelque chose. Euh, que à avoir tout le temps peur, on ne fait jamais rien. Bah, au contraire, la peur est une énergie qui va nous permettre de faire des choses. Euh, et alors, la, la phrase qui, que je trouve la plus euh, euh, regrettable, c'est il faut affronter ses peurs. Ce qui, dans la phrase, dit que les peurs sont des ennemis. Nos peurs sont nos ennemis. Donc là Aussi, c'est spectaculairement euh, le contraire euh, de la réalité, de la vérité. La peur, comme toutes les émotions, a deux utilités. Un, ça nous indique quelque chose, ça nous indique qu'il y a quelque chose dans notre environnement qui pourrait avoir des conséquences sur notre équilibre intérieur, notre équilibre, notre bonheur, notre bien-être intérieur et éventuellement même des conséquences sur notre bien-être physique, voire même donc euh, un risque mortel. Donc, en l'occurrence, et ça c'est la première chose, c'est un, un voyant qui s'allume sur le tableau de bord intérieur. Et deux, c'est euh, une énergie qui va nous permettre de faire quelque chose pour rétablir notre harmonie intérieure. Indicateur, énergie. Les quatre grandes, grandes émotions que sont peur, joie, colère, tristesse ont toutes le même fonctionnement. Vous voyez bien déjà que parler d'émotions négatives, il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Danemark, comme disait Hamlet. Le problème, c'est les peurs infondées. J'y viens, j'y vais. Attends, on commence par les vrais. <rire> euh, alors, dans le cas de la peur, la première chose, euh, c'est que la peur donc, nous avertit qu'il y a quelque chose dans notre environnement euh, qui est dangereux Il y a un danger, un danger vrai, pas un danger euh, euh, possible à, la, à, long, à moyen long terme, pas un danger euh, passé. Donc nous, quand on parle de la peur, on parle d'un danger vrai, et, euh, concret, immédiat, au futur, très très proche, en minutes, à la rigueur une heure. Deux, il faut que euh, cette la peur, une peur euh, qui fonctionne, c'est une peur dont l'intensité est proportionnelle au danger. Si je suis face à un, un tigre ou si je suis face à euh, un mec un peu bourré, euh, c'est pas le même niveau de peur. D'accord là-dessus. Troisième chose, euh, ça va nous permettre quoi La peur, ça va nous permettre d'agir avec prudence, de prendre soin de nous. Ça va nous permettre de fuir. Si le danger est trop important. Donc, mobiliser toute notre énergie pour dégager. Et troisième chose qui est très, très, très souvent oubliée, la peur, c'est une énergie qui va nous permettre de demander de l'aide. Et donc, la peur, c'est une magnifique porte sur la collaboration. On verra que ce n'est pas toujours comme ça que nous décidons de faire. Alors, ce qui est important, et ça, là aussi, c'est, je, je constate que les, beaucoup de gens négligent de cette dimension. Une fois que la peur aura rempli son office, je l'ai refait, une fois que la peur aura rempli son office, <rire> c'est-à-dire nous avoir indiqué quelque chose et nous avoir donné l'énergie pour faire quelque chose, la peur disparaît. Elle n'a plus de raison d'être. Donc, si la peur reste, tourne, boucle, etc., c'est qu'on n'en a rien fait. On ne l'a pas utilisé. Par exemple, au lieu de l'utiliser, on a essayé de la gérer, voire même de la Maîtriser. bêtise, j'ai failli dire autre chose, mais c'est enregistré, donc <rire> je me suis euh, privé mot. c'est bien. Euh, donc, la peur, si je résume, c'est un moyen pour prendre conscience de nos limites et prendre soin de nous, ça nous indique qu'il y a des limites, nous ne sommes pas tout puissants, et donc, ça nous donne l'énergie pour prendre soin de nous, et ça nous aide à développer des liens de collaboration. Je voudrais bien qu'on explique. Ce qu'il y a de négatif là-dedans. Et encore une fois, pour l'instant, je ne parle que des peurs justes. On va parler de peur infondée, mais c'est pour ça qu'il y a un autre mot. Parce que peur infondée, ce n'est plus de la peur. Comment est-ce qu'on fait un bon usage de, des peurs justes Premièrement, manifestation physique. Cœur qui, euh, qui s'accélère, euh, rythme cardiaque donc rythme cardiaque qui s'accélère, respiration qui s'accélère, tension artérielle et tension dans le corps, plutôt dans le haut du corps. Des raideurs dans les épaules, parce qu'en fait, on se met en mode protection. Ensuite, euh, euh, la deuxième chose, c'est analyse. Est-ce qu'il y a un risque immédiat Est-ce que euh, c'est un risque très proche Troisième chose, est-ce que je peux dire, nommer précisément de quoi j'ai peur Quelque chose de factuel, concret. Bien évidemment, dans tout ça, je n'ai pas dit qu'il fallait chercher à maîtriser nos peurs. Parce que s'il euh, euh, y a bien une erreur à propos des émotions, ce qu'il s'agit, qu un mythe, c'est qu'on pourrait les maîtriser. En fait, les émotions sont un processus physique qui est en dehors de notre contrôle. Ce que nous pouvons faire, c'est une fois que l'émotion est apparue, physique, contrôler nos pensées, commencer à analyser ce qui se passe et ensuite décider de nos comportements. Donc, il y a la physique, et cerveau limbique. Ensuite, il y a le néocortex qui se met en place, qui se, qui se met au boulot, et le cerveau rationnel, quoi, où on analyse ce qui est en train de se passer. D'où ça vient? Pourquoi est-ce que j'ai peur? Est-ce que c'est une vraie peur? Est-ce que, etc.? Et ensuite, comportement. Je me barre, j'appelle je, je, un copain pour me filer un coup de main parce que j'ai une prise de parole à faire. Bon, ça va là? C'est ok là-dessus? Donc, je ressens, je pense, j'agis émotion, pensée, action. Plutôt que émotion, ressenti, action. J'ai. Ok, là-dessus, c'est clair ça sur le, le, le principe de. J'en profite pour faire des, des petits rajouts à propos des émotions en général. Donc, une fois qu'on a analysé, un truc qui marche très bien, c'est de dire, dire sa peur est quelque chose qui fonctionne très très bien parce que le seul fait de dire, vous verrez dans le document. Hein les études sur lesquelles je m'appuie, elles sont toutes citées en détail. Le fait de dire, ça, il, a, il a été montré en, en imagerie euh, euh, magnétique, que le fait de dire active la partie néocortex, donc notre réflexion se met au travail. Donc dire est une excellente, euh, euh, un excellent moyen de sortir de juste ressenti brut. Deuxième chose, euh, explorer les options. Une fois que je, mon néocortex est mis au boulot, explorer les options et vous verrez dans le doc, il y a des études que j'ai trouvées géniales euh, où euh, il a été prouvé que quand nous explorons les options, souvent, nous faisons A ou B, problème, solution. Non, il y a un problème et peut être plein de solutions possibles. Donc, il faut prendre le temps de chercher. Et en général, euh, un bon, une bonne technique, c'est ne pas se limiter à une option. et Évidemment, euh, dans les, les options, il y a la collaboration. Et pour ceux qui m'ont déjà entendu parler des drivers, c'est-à-dire d'un des fondements de l'analyse transactionnelle, des piliers de l'analyse transactionnelle, euh, des portes d'entrée dans le stress, il y a des espèces de croyances que je dois être fort ou bien je dois être parfait ou bien je dois faire plaisir aux gens ou bien je dois me dépêcher, et enfin je dois faire des efforts. Ces cinq drivers, ces cinq croyances qui sont en, un vrai problème dans la communication, qui en général la font dérailler. Eh bien, ces cinq croyances vont nous écarter de la collaboration. Nous allons penser que, ah non, je suis fort, je vais me débrouiller tout seul. Je, suis, je dois être parfait. Je dois montrer aux autres que je suis parfait. Je suis parfait. Donc, il faut que je me débrouille et il faut que je, re, voilà, que je, je creuse. Euh, je, je, je dois faire plaisir. Ça, c'est le truc que j'adore. C'est quand les gens me disent, quand je les rencontre, oh, j'aurais bien eu besoin de ton aide. De ton aide. Mais j'ai pas voulu t'embêter. C'est <rire> quoi je réponds. Vous n'avez pas le pouvoir de m'embêter. Si ça m'embête, je ne décroche pas. Ou bien je réponds au mail quand ça m'embête en fait plus. Donc, bref, je fait plaisir, le dépêche-toi, oh là là, il faut que j'aille plus vite, il faut que j'aille plus vite, je n'ai pas le temps de demander de l'aide, il faut que je me brouille et je m'enfonce dans le panade. Vous voyez comment, en fait, le, le, s'il y a un truc concernant le, la peur juste que vous pouvez garder, c'est faire appel, demander de l'aide. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, au début, est peut-être un peu difficile, mais je vous garantis que c'est une des meilleures manières pour sortir, une des meilleures options pour sortir de la peur. Et bien évidemment, réfléchissez à qui vous avez demandé de l'aide. Pour de la prise de parole, demandez plutôt de l'aide à moi ou à quelqu'un que vous avez bien euh, repéré comme un bon orateur et qui en plus est sympa et qui a envie de donner des conseils, plutôt que de demander à celui qui est débordé de boulot, de mauvais poil et euh, qui en plus n'est pas forcément le meilleur de la banque. Ok Évidemment, ce qu'il ne faut pas faire, c'est nier ses peurs, euh, des choses comme euh, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Euh, il ne faut pas non plus euh, euh, dévaloriser exemple, euh, les gens qui disent oh, « c'est idiot d'avoir mais j'ai tout le temps mais c'est vraiment idiot, c'est idiot. » Non, c'est pas idiot, c'est juste, La peur est une émotion juste et euh, banaliser Ça finira bien par passer. Donc, ces trois euh, tentatives qui sont en fait, euh, c'est vraiment, vous avez un voyant qui s'allume sur votre tableau de bord, qui dit « j'ai bientôt plus d'essence » et vous mettez la main dessus, comme si ça devait euh, euh, passer et euh, aller mieux après. Ça n'est pas du tout ça qui se passe. Euh, vous verrez dans le document, j'ai fait tout un passage sur les peurs, les gens pour qui la peur est une émotion interdite. Euh, c'est euh, beaucoup de petits garçons à qui on a appris quand ils étaient petits qu'ils avaient peur, mais arrête, il euh, n'y a pas de raison d'avoir peur, ça suffit, puis euh, tu n'es pas une fille quand même. Bref, euh, euh, et qui du coup, lorsqu'ils ont peur, ben, font négation, banalisation, etc. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans tout de suite parce que ce que je veux maintenant, c'est vous parler des maladies de la peur. Euh, donc, angoisse Angoisse et euh, donc inquiétude, euh, angoisse, anxiété, et de l'autre côté, phobie. Je vais commencer par les phobies parce que c'est celle sur laquelle je vais moins m'attarder. La phobie, c'est une peur qui est déplacée sur un objet. Euh, vous verrez, là dans, dans le doc que je vais vous envoyer, euh, j'ai beaucoup cité un monsieur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Christophe André. Euh, j'ai euh, rencontré ce monsieur, euh, euh, enfin, je l'ai découvert en lisant un bouquin, qui va faire une journée consacrée à la méditation avec lui à Rennes. Quelqu'un que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Et je trouve qu'en plus, le fait qu'il soit devenu une bête de scène, une star médiatique, euh, ne l'a pas trop brûlé. Enfin, je trouve qu'il est toujours passionnant à écouter. Euh, si vous avez l'occasion, donc, euh, voilà, bah, par exemple, je cite certains de ses bouquins dans ce document. Et euh, il y a un truc qu'il dit euh, à propos de, des, des phobies c'est que lui, qui les accueille dans sa, dans sa clinique, euh, souvent, il y a une peur qui est sous-jacente. Et c'est cette peur-là qu'il faut traiter. Donc, c'est vraiment intéressant quand il en parle. Je vais pas vraiment, euh, rentrer là-dedans ici. En revanche, je vais plutôt parler des angoisses qui sont des peurs sur un objet qui n'existe pas encore. Donc, c'est vraiment les peurs infondées dont parlait, Gilles euh, euh, tout à l'heure. C'est-à-dire c'est une peur qui n'est pas avec un danger immédiat et réel et concret. Vous vous souvenez de la définition, enfin, des, des critères que je vous donnais au départ. Donc, ici, c'est de la peur qui est sur, c'est de la peur conditionnelle. Voilà. Quand je préparais, je me suis dit, c'est ça. C'est de la peur où il y a marqué dedans euh, « ça pourrait, euh, il faut y penser, euh, c'est toujours possible ». Donc ça, par définition, ça n'est plus de la peur, c'est angoisse, inquiétude, anxiété. Claire clair sur cette définition Parce que c'est vraiment extrêmement important quand vous allez sentir quelque chose se manifester, que vous ayez vraiment ça en tête pour savoir si soit c'est peur et je le gère d'une manière, soit c'est angoisse, anxiété et je le gère d'une autre manière. C'est pas du tout le même processus. Pour Marie-Charlotte, c'est très clair, cool. Alors, euh, moi, ce que je rencontre le plus souvent dans les gens avec qui je travaille, ce sont les angoisses. que Dans mon cas, ce que je vous décrivais tout à l'heure sur le fait d'être euh, justement euh, euh, inquiet par rapport à euh, qu'est-ce que vous allez penser plus du cadre et euh, est-ce que j'ai suffisamment d'argent pour me payer euh, 200 euros par mois de location. Euh, et ben, en fait, c'est définition, c'est vraiment l'inquiétude. Et donc, ça peut basculer vers l'angoisse. Ce qui est très intéressant, c'est que euh, quand on discute des gens, avec les gens de leurs angoisses ou quand vous discutez de vos angoisses avec vous-même, vous verrez qu'elles euh, sont extrêmement logiques. Elles sont extrêmement logiques. Il y a toujours des raisons géniales pour euh, apparemment parfaitement logiques à propos des angoisses. Première, qui est très à l'ordre du jour aujourd'hui, qui est le monde est dangereux. Il faut rester vigilant. Euh, c'est important de se faire des soucis, de rester vigilant. Ça permettra de se protéger des dangers. En fait, euh, le souci comme protection est une protection très faible. Et pire, euh, ça, ça va avec se euh, euh, soucier pour empêcher le pire. En fait, euh, ce qui a été prouvé, là, vous retrouverai ça dans le doc, c'est que euh, le fait de se soucier et d'être inquiet nous faisait aller vers le problème. Que nous mettions en place des comportements qui allaient Faire provoquer euh, ce que nous redoutions et un peu, enfin, c'est une image elle va peut-être vous parler. Euh, si vous, euh, euh, vous allez, ouais, vous essayez euh, de, de, de rentrer la prochaine fois dans un rond-point. J'adore cette image, vous l'avez peut-être déjà entendue 100 fois. Mais vous rentrez dans un rond-point en essayant de faire attention à pas taper sur le bord du trottoir qui est euh, sur le rond-point central. Je vous garantis, faites le test, vous allez vous manger parce que notre cerveau va là où nous regardons, que nous regardions en vrai ou que nous regardions là-haut. Donc, en fait, euh, euh, ce souci pour éviter le danger ne marche pas. Euh, il y a aussi ce souci pour rester rationnel. C'est tous les gens qui ont peur de leurs émotions, enfin qui se méfient de leurs émotions et qui, du coup, euh, pensent que euh, rester soucieux, c'est un moyen d'avoir le néocortex qui fonctionne du tout. En fait, le néocortex dysfonctionne quand nous engrédons du souci. Si vous voulez que le néocortex fonctionne, Appliquons-le d'abord à est-ce que c'est est -ce est de la peur Est-ce que c'est de l'angoisse Est-ce qu'il y a un danger réel immédiat ou est-ce qu'il y a un danger virtuel, potentiel, un jour peut-être Il euh, y a un que j'aime beaucoup aussi, c'est se ce soucier comme marque du professionnalisme. Euh, euh, vous, vous demandez à quelqu'un, euh, faites le test dans vos entreprises, peut-être que ça vous arrivera aussi. Ça va Oui, enfin, ça va. Tu sais, il y a quand même, euh, en ce moment, c'est pas facile, hein, il faut faire attention à plein de choses. <rire> les gens ont l'impression que en ayant l'air sérieux, coinceuse, ça donne une image de professionnalisme. Et quand en attirant l'attention sur tous les risques potentiels, c'est la marque du professionnalisme. Pas <rire> Donc je ne vais pas faire la liste, vous trouverez ça dans le doc. Ce qui m'importe maintenant, pour finir, c'est de vous parler de comment sortir de ces boucles, parce que c'est ça le plus intéressant. Une fois que vous avez repéré que ça n'est pas une peur légitime, que c'est plutôt une angoisse, une inquiétude. Alors, il y a trois choses essentielles à faire. Première chose, euh, quelle est la probabilité de ce que j'imagine en ce moment Exemple, je me lève ce matin pour descendre dans mon nouveau bureau et je me dis, est-ce que j'ai bien pensé à tous les outils pour monter les meubles et euh, tous les câbles euh, pour brancher mon ordi Eh bien, j'ai vérifié et c'était effectivement quelque chose dont j'avais raison de m'inquiéter. J'ai vérifié, c'est réglé. Quand euh, vers 2 heures du matin, parce que j'ai fait une assez belle insomnie, je me suis dit, oui, n'empêche que en 2021, ce n'est pas sûr que mes clients soient toujours en vie, euh, ça, je me suis retourné vers le mur et je me suis rendormi en disant, je n'ai pas de... Euh, non seulement je n'ai pas de contrôle là-dessus, mais surtout, la probabilité, je n'en sais rien. Je ne suis incapable de connaître la probabilité de cet événement. Donc, ça n'est pas une peur réelle, c'est une angoisse. Troisième chose, euh, euh, de, pardon, deuxième chose. Donc, première chose, probabilité. Deuxième chose, est-ce que je peux faire quelque chose maintenant Donc effectivement, euh, sur les câbles, oui, je peux regarder tout de suite. Ensuite, euh, sur l'avenir le, le, le, de mes clients, je peux rien y faire. Troisième chose, passer à l'action. Donc, probabilité, euh, est-ce que je peux faire quelque chose maintenant Passer à l'action. Et dans passer à l'action, euh, le plus important, c'est de vous dire. Euh, je vais peut-être pas régler tout tout de suite et passer à l'action. C'est une phrase que j'adore chez les, les Américains avec qui je travaille. C'est les baby steps. Donc, commençons petit. Faisons déjà une chose. J'ai une avalanche de dossiers en retard. Oh, je n'y arriverai jamais. Est-ce que je peux faire quelque chose maintenant? Oui. Prendre un dossier, démarrer. Est-ce que j'aurais fini avant? Je ne sais pas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je peux démarrer de suite quelque chose et vous allez voir en faisant ça le niveau d'anxiété diminue instantanément puisque nous sommes passés à l'action voilà les choses que je voulais vous dire par rapport à peur versus angoisse euh, j'ai bien conscience que c'est dense euh, je voudrais bien quand même que vous me disiez comment ça va pour vous euh, si vous avez euh, des questions je lis gilles oui on ne gère pas ses peurs on les utilise tu as raison <rire> on en fait quelque chose quand, quand, quand ils viennent, ils sont intransigeants, ils ratent rien. <rire> euh, est-ce que là, tout de suite, vous auriez une question? Et euh, est-ce que vous voulez euh, me dire si, ouais, me confirmer si ça vous euh, branche euh, de recevoir le doc d'une part et de faire un webinaire mise en pratique euh, bah, donc dans une semaine? Ça nous mettra au 10 novembre, même. Euh, Marine? Yes. Armel? Yes. Merci pour le doc. Yeah! Yep, yep, yep, yep, ok. Question Allez, une petite question vite fait. Ou pas vite fait, hein? Belle question. Vouloir être professionnel ne devrait pas générer de la peur, mais de la motivation exacte, exacte. Et la différence est dans la définition qu'on donne sur euh, professionnel. Si on est en train de faire un truc du style soit parfait ou soit fort, le professionnel, c'est quelqu'un qui se débrouille tout seul, soit fort, et qui est euh, capable tout le temps de rendre un travail impeccable donc, qui confond le bon boulot et le boulot parfait. Excellent. Bah, là, évidemment, on va déclencher, déclencher des angoisses, non pas de la peur, hein, mais des angoisses parce que le, le parfait ne sera jamais atteignable et donc on va passer notre temps à courir après un mythe. En revanche, développer ses compétences, euh, être capable de demander de l'aide pour se renforcer, pour être plus fort, plus euh, compétent et plus euh, euh, opérationnel que demain, Ça, oui, ça, c'est de la motivation. Ça va, Christophe C'était pas une question, mais c'était une remarque que j'ai bien aimé. <rire> D'autres questions, remarques, commentaires Passer à l'action, pour ma part, j'ai parfois l'impression de passer des actions non prioritaires qui ne vont pas forcément réduire la peur de ne pas réussir à faire tout in fine. Oui, mais tu vois qu'à partir de maintenant, Lucie, il ne faudra plus parler de peur. Il faudra parler d'angoisse, d'inquiétude. Et par rapport à cette inquiétude de ne pas tout faire en temps et en heure, est-ce la... est que c'est une angoisse euh, euh, probable Est-ce que c'est une inquiétude Est-ce qu'il y a quelque chose, un risque probable là-dedans euh, Oui, c'est assez probable. Si je ne fais rien, c'est probable que je n'aurai pas... Si je ne démarre pas maintenant, c'est probable que je n'aurai pas fini en temps. Est-ce que je peux faire quelque chose maintenant Oui, démarrer. Et est-ce que je peux passer à l'action Oui. Donc, on va, tu vas euh, en identifiant d'abord le fait que c'est pas une peur, mais une ce n'est pas la même manière d'en sortir. Ensuite, tu passes à l'action. Et probablement qu'une chose que tu peux euh, euh, commencer à questionner aussi, c'est... Comment se fait-il que je repars dans ces boucles-là Comment se fait-il que j'accepte trop de boulot C'est quoi le, le, le, le truc qui est euh, coincé derrière Par exemple, ça peut être que euh, si je ne suis pas débordé, alors ça signifie que je ne suis pas une bonne professionnelle. Ça va, Lucie Pour passer à l'action, il reste la question du comment. Effectivement, question euh, vaste, euh, Astrid. Moi, la, la, la, la proposition que je vous fais ici, c'est simple, démarrer. Faites quelque chose. Baby steps. Il y a dans le, le, le club auquel j'appartiens aux États-Unis, un club d'entrepreneurs, de, de mecs qui développent leur activité sur Internet, euh, c'est euh, le... Euh, ils, ils passent leur temps à dire euh, l'important, c'est de ne pas... c'est pas de, de, de gagner. L'important, c'est de faire. Euh, pour, pour un jour gagner, il faut rester dans le mouvement. Il faut continuer à faire. Même des toutes petites choses. Même des toutes... Mais au moins l'énergie reste nous Et Daniel, les peur naturelle qu'on peut canaliser avec l'expérience, c'est soit en parachute, j'en ai fait beaucoup. Euh, là, c'est en fait, c'est un tout autre chapitre que tu ouvres avec cette question. Pour moi, en tout cas, puisque j'ai euh, géré ça en thérapie, euh, réglé ça même en thérapie, euh, il se trouve que c'est en fait vouloir jouer à se faire peur et avec une peur mortifère parce que le risque qui est caché derrière, c'est quand même la peur, enfin c'est le risque de se tuer. Donc, c'est un instinct suicidaire, hein, le saut en parachute. Euh, je pense que c'est donc une très mauvaise idée, c'est pour ça que j'ai arrêté. Et je me suis demandé comment se fait-il que j'ai besoin de me faire peur. Comme si le fait d'avoir peur était un moyen de me rendre plus vivant. C'est une question évidemment euh, plus thérapeutique qu'autre chose. Pour mieux contrôler, j'ai ces angoisses et inquiétudes, il faut se dire est-ce fondé, puis-je y faire quelque chose Puis-je penser à l'action Et même quand c'est infondé, on peut dormir très mal. Comment faire euh, c'est dans l'autre sens. En fait, c'est euh, euh, plutôt que contrôler et gérer ses angoisses, je propose de dire en sortir, sortir de la boucle. Parce que les angoisses et les inquiétudes, c'est des boucles. Donc, pour sortir de la boucle, un, oui, est-ce que c'est fondé Est-ce qu'elle est fondée Deux, est-ce que je peux y faire quelque chose Mais si les deux, vrais, deux premières questions, tu as répondu non, bah donc tu passes pas l'action, tu laisses tomber ça. Et tu vas traiter des trucs, tu vas gérer, passer à l'action sur des trucs qui sont plus nourrissants pour toi que les angoisses et les inquiétudes. Tant qu'on reste dans la boucle, c'est ça qui fait qu'on dort mal. La boucle, c'est ça qui nous maintient éveillés. Enfin, c'est avec la boucle qu'on se maintient éveillés. Ce qui permet en plus que le lendemain, d'être défoncé de fatigue, d'avoir le, le néocortex en veilleuse et d'avoir encore plus de mal à sortir de la boucle, bien sûr. Yes tu retrouveras beaucoup, beaucoup de conseils dans le dans le, dans le le document. Anxieux, angoissé, inquiet, dans quelle mesure est-ce un, est un trait de caractère Je ne pense pas du tout que ce soit un trait de caractère, je pense que c'est une habitude. C'est une décision que nous avons prise et qui n'est pas la bonne, et on peut en changer. Je ne crois pas du tout que ce soit notre nature. Jeune gens, il est 14h, Lucie me le rappelle. Euh, je vous remercie beaucoup. Continuez à poser vos questions. Cette plateforme me dit qu'on peut... Je peux quand même recevoir vos messages. Je vous envoie dans la foulée le lien pour le nouveau webinar, le lien pour télécharger le document. Et si vous avez des questions possibles en avance, envoyez-les-moi. Je prends, je prends, je prends, je prends. À ta portez-vous bien et prenez soin de vous. Soyez bon pour vous, sortez de vos angoisses, écoutez vos À ta